Quelle est la consommation électrique d'une pompe de piscine? La pompe de filtration est indispensable au maintien de la qualité de l'eau de votre piscine. C'est aussi le principal poste de dépense énergétique car le filtre fonctionne plusieurs heures par jour. Pour estimer le coût de sa consommation en électricité quotidienne, il suffit de connaître la puissance de votre pompe de filtration en kilowatts multiplier ce chiffre par le nombre d'heures d'utilisation quotidienne. Et enfin, multiplier celui-ci par le prix du kilowattheure. Pour une piscine de type hors sol, équipée d'un filtre ayant une puissance de 250 watts et qui fonctionne 8 heures par jour, le calcul nous donne une puissance consommée quotidienne de 2 kilowatts. Au tarif de 18,21 centimes d'euros du kilowattheure, le calcul final donne un coût quotidien de 36 centimes d'euros. Pour connaître le coût énergétique de la filtration de votre piscine, il ne vous reste plus qu'à appliquer cette formule de calcul avec vos propres paramètres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à visiter notre site internet, bâtir-sa-maison.net, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne.